Aujourd'hui le 26 décembre 2022, les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. Dans la direction de Kupiansk, à la suite d'une attaque par le feu concentrée sur l'accumulation de main-d'œuvre et d'équipement des forces armées ukrainiennes dans la zone de la colonie de Kislovka, région de Kharkiv, jusqu'à 20 militaires ukrainiens, une infanterie véhicule de combat et de véhicules ont été détruits. Dans la direction Kranolimansky, les tirs d'artillerie russes ont infligé une défaite aux unités des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Makivka et Novska de la République Populaire de Louhansk, ainsi que de Tarni et Torskoi de la République Populaire de Donetsk. En outre, dans les zones des colonies de Stelmakovka et Chervon Dibrova de la République Populaire de Lougansk, un groupe ukrainien de sabotage et de reconnaissance et une équipe de mortiers des forces armées ukrainiennes ont été détruits. Les pertes de l'ennemi dans cette direction se sont élevées à plus de 30 militaires ukrainiens, deux véhicules de combat blindés et deux camionnettes. Dans la direction de Donetsk, les troupes russes ont poursuivi avec succès des opérations offensives, au cours desquelles des lignes et des positions avantageuses ont été prises. À la suite d'une frappe contre le poste de commandement de la 80e brigade d'assaut aéroportée des forces armées ukrainiennes, près de la ville de Kramatorsk, en République populaire de Donetsk, plus de 35 militaires ukrainiens, dont cinq officiers supérieurs, ont été tués. Les pertes totales de l'ennemi par jour dans cette direction s'élevaient à 100 militaires, 4 véhicules de combat d'infanterie et 8 véhicules. Dans la direction sud-Donetsk, les tirs d'artillerie et les actions actives des troupes russes ont infligé une défaite aux unités des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Vladimirovka, Vogleda, Novodonetsk et Novozelka de la République populaire de Donetsk. Plus de 40 militaires ukrainiens, 2 véhicules de combat blindés et 3 camionnettes ont été détruits. Les troupes de roquettes et l'artillerie ont touché 63 unités d'artillerie des forces armées ukrainiennes dans des positions de tir, des effectifs et du matériel militaire dans 79 districts. Dans les zones des colonies d'Elizavtovka et de Slaviansk ou de la République Populaire de Donetsk, les points de déploiement temporaires de la 72e Brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes, ainsi que des mercenaires étrangers, ont été touchés. Au cours de la lutte contre la batterie dans les zones des colonies de Pervameskoua de la République Populaire de Donetsk et de Kamishovak de la région de Zaporozhye, deux véhicules de combat ukrainiens du système de fusée à lancement multiple grade ont été détruits. Trois obusiers ukrainiens des 30 ont été détruits dans les zones des colonies de Torskoa, Bodiano et Marianka de la République Populaire de Donetsk. Dans la zone de la colonie de Georgievka en République Populaire de Donetsk, une position a été ouverte et un système d'artillerie M777 fabriqué par les États-Unis a été détruit. À partir duquel des zones résidentielles de la ville de Donetsk ont été bombardées. Près de la ville de Kramatorsk, en République populaire de Donetsk, un point de réparation et de restauration d'armes des forces armées ukrainiennes a été détruit. Sur lequel se trouvaient deux véhicules de combat du système de lancement multiple IMAR de fabrication américaine, deux Vosdika auto-obusiers propulsés, cinq obusiers des 30. Ainsi que trois unités de véhicules spéciaux. Au cours de la journée, les systèmes de défense aérienne ont détruit sept véhicules aériens sans pilote ukrainien dans les zones des colonies de Kremneia dans la République populaire de Lugansk. Chervonoe, Kutenikovo, Kropivninskoï dans la République populaire de Donetsk Izmievka dans la région de Kherson. En outre, deux roquettes du système de lancement multiple Imar ont été interceptées dans les zones des colonies de Rubizne et Kranorochanskoïe de la République populaire de Lugansk ainsi que deux missiles anti-radar-armes dans la zone de la colonie de Berak de la République Populaire de Donetsk. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits 352 avions, 192 hélicoptères, 2731 véhicules aériens sans pilote, 399 systèmes de missiles anti-aériens, 7249 chars et autres véhicules blindés de combat, 944 véhicules de combat à lancement multiples systèmes de roquettes, 3719 canons et mortiers d'artillerie de campagne, ainsi que 7765 unités de véhicules militaires spéciaux.